Bonjour à tous, euh, je suis donc Palmira de Souza, je suis euh, responsable du service des entrées de la conservation à du campus Condorcet, auparavant chargée de mission de conservation euh, dans le même établissement. Donc, euh, nous aussi, nous faisons partie en fait des nouveaux utilisateurs, mais on a choisi euh, plutôt de participer à cette journée en animant plutôt une table ronde plutôt que de présenter en fait de faire un, un retour d'expérience. Euh, en tout cas, on utilise euh, NumaOp, on va dire, de façon entre guillemets classique. Euh, et, euh, et donc là, nous allons voir, justement, euh, d'autres établissements ont choisi de faire une... en fait, de tourner une une manœuvre, euh, une ma -up pour, euh, pour des usages euh, autres. Euh, donc, nous allons voir avec eux. Donc, euh, je vais vous présenter euh, François-Xavier euh, Boffy de l'Université de Lyon 1. Euh, chef du département informatique. Ils utilisent NumaUp pour automatiser le workflow euh, de l'archivage pérenne des, euh, des mémoires et des thèses en médecine. Ensuite, nous avons Pierre-Marie euh, Bartoli, qui est adjoint au chef du service euh, DBD, S SID, euh, donc département de la bibliothèque et de la documentation de l'INHA. Ils utilisent NumaUp comme outil de régie d'œuvre, euh, et enfin, nous avons, nous avons déjà entendu Oriane euh, euh, Boissel, donc qui est chargée de, de projet de numérisation et Sylvie Sadé, euh, chargée de projet pour les publics à l'Université Paris-Saclay. Et ils vont donc nous présenter plus en détail, euh, en tout cas les produits, le produit pour les publics, en tout cas Numap, comment ils l'utilisent, pour euh, comment en fait ils utilisent euh, pour pour, pour, euh, pour, cette, pour leur usage. En tout cas, j'ai envie d'ouvrir cette table ronde avec une première question. C'est justement nous dire, euh, en tout cas, comment vous utilisez Nubahop Bon, alors en préambule, je tiens à souligner que euh, ma collègue euh, Sabine Cacheux euh, a été euh, porteuse de, du maop chez nous pendant à peu près trois ans, et donc euh, c'est elle qui a l'histoire, la maîtrise complète hein, du, du dossier. Elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui, donc j'essaie je, voilà, tant bien que mal de la représenter. S'il y a des questions euh, sur lesquelles je pourrais pas répondre immédiatement, je me permettrai de. De voir avec elle euh, ou avec euh, mon collègue Simon présent ici euh, aussi euh, pour pouvoir y répondre. Donc, mais n'hésitez pas néanmoins. Euh, alors, pour répondre à la question, hein, notre utilisation de NumaOp, euh, depuis sa mise en produ production, euh, ça consiste à 95% à faire de l'archivage pérenne, euh, de, de thèses, euh, d'exercices, de mémoire, euh, de médecine, thèses euh, en intranet également, thèses d'état. Euh, et euh, des compilations aussi euh, de, de, de médecine. Euh, donc, c'est des documents nativement numériques et non pas numérisés pour euh, l'occasion. Il y a à, à, à peu près 1000 documents par an qui passent par NumOP euh, pour cet usage-là. Et à comparer avec euh, une soixantaine de documents par an qui sont numérisés, et euh, qui suivent l'utilisation habituelle de NumaOp, c'est-à-dire euh, vérification de la qualité euh, de la numérisation et ensuite, euh, et ensuite archivage euh, également. Mais voilà, c'est en proportion vraiment essentiellement l'archivage qui nous est euh, euh, important dans, dans le fonctionnement de NumaOp. Euh, je ne sais pas si je, je peux compléter. Hein. Euh, pourquoi ces documents-là, en particulier, euh, on a saisi l'occasion de, ben, de ne plus récupérer le papier pour gagner de la place dans nos, dans nos rayonnages, dans nos salles de lecture. Et la contrepartie vis-à-vis -vis des doyens de médecine, c'était qu'il y ait un archivage pérenne de ces documents, une garantie de, de, de conservation longue durée. Donc, voilà, c'était un peu du donnant-donnant. On, on, on a donc voilà, choisi d'utiliser NumaHop. Alors, pourquoi NumaHop aussi Parce que dans un premier temps, on avait mis en place un système d'archivage, euh, avec des briques euh, faites maison, on va dire, euh, qui fonctionnaient, mais très imparfaitement. Il fallait revenir à chaque fois sur les, les versements, il y avait des erreurs euh, qu'on ne comprenait pas. Et euh, quand on a su que euh, Numaop avait un connecteur de versement euh, vers le Cines. On s'est dit pourquoi pas, et effectivement, à partir du moment où on est passé sous NumaHop, euh, l'essentiel des problèmes qu'on rencontrait dans l'archivage euh, a été résolu. Il y en a toujours un tout petit peu, mais c'est vraiment à la marge. Donc, euh, ça nous a sauvés aussi euh, du côté de, de ce processus d'archivage. Euh, euh, donc euh, voilà Et puis, euh, puis en, en termes d'organisation, je, je rejoins ce qui était dit sur les... Euh, la vérification euh, des numérisations. Euh, on est passé à un, à un mode très consommateur de temps pour les personnes, euh, à quelque chose de beaucoup plus léger, euh, centralisé, avec des collègues formés, un plus. Plus experts, auparavant nous, on utilisait nos moniteurs étudiants sur des sites où ils n'avaient pas grand chose à faire pour vérifier les documents. Il y avait quand même toujours une petite surveillance complémentaire de la part des collègues. Là, il y a deux collègues magasiniers qui peuvent suivre les, les vérifications et qui les font très, très efficacement. Donc, euh, donc voilà un petit peu nos, nos usages, mais essentiellement l'archivage pérenne pour nous, c'est ça. Alors, chez nous, Alien Achat, c'est encore une histoire très jeune, puisque ça a été installé sur nos serveurs cet été. C'est notamment le travail d'un chargé de mission qui était là temporairement pour s'occuper de cette installation qui traînait auparavant, notamment l'absence de personne à mon poste. Euh, donc euh, la question pour nous c'est plutôt comment utiliserez-vous NumaUp parce qu'on est entre deux marchés donc on est actuellement en phase de formation de l'équipe, de reformation des gens qui avaient eu un ou deux diaporama en juin mais bon qui depuis étaient revenus à leur tableur Excel. Euh, donc, euh, bon, déjà, de manière générale, on compte utiliser Numup un peu. On a prévu d'utiliser tout le workflow euh, pour notre, notre prochain marché euh, cet hiver, euh, voilà l'an prochain. Euh, une fonction qui nous intéresse particulièrement, c'est celle de pouvoir remplir les marque-pages. On le fait nous-mêmes au sein du site, qui est le service de l'informatique documentaire, euh, je sais que certains le font peut-être par des prestations, nous on fait des les tables des matières euh, euh, au sein du service et on doit garder du coup Adobe Pro à la version 9 parce qu'on utilise un module qui n'est pas à jour, enfin qui n'est plus possible sur les versions plus récentes. Donc le fait que Nimop propose un outil de, pour créer les marques, euh, enfin les tables des matières, ça pourra peut-être nous permettre de débloquer ce petit problème logiciel. Pour en venir à la régie des œuvres, alors c'est quelque chose de totalement euh, hypothétique, mais qui a été réfléchi en réunion d'encadrement euh, dans notre établissement. Au service patrimoine, il y a une vraie demande de merci. Euh, merci. Euh, hmm. Donc, euh, oui, on, pour l'instant, la régie des œuvres est sur des tableurs, des, des documents PDF, un peu des scans de, de constats d'état manuel, et euh, géré par une chargée de collection qui a, par ailleurs, ses collections à gérer, ce qui fait que le tableur est un peu euh, rempli par les chargés de collection de manière un peu inégale. Euh, ce qui, là, est plutôt aussi un, un côté de pratique professionnelle. Je ne sais pas si ce qu'on va proposer sur Numop, en fait... Je, Serait, serait la seule chose à, à faire pour améliorer tout ça. Mais donc, euh, on s'est rendu compte que dans l'immeuble, il y a pas mal d'outils qui euh, permettraient d'avoir ben, un logiciel métier là-dessus. On n'a pas forcément envie d'avoir un logiciel juste pour ça. On ne fait pas d'exposition nous-mêmes euh, chez nous, on n'a pas la place. Et euh, on prête une centaine d'œuvres par an. Donc, c'est à la fois un nombre assez important, mais pas un nombre qui nécessiterait un logiciel tel que celui de la BNF, euh, qui est un gros logiciel très pratique pour leur euh, niveau. Mais euh, pour nous, avec 100 œuvres, ça serait sans doute trop lourd. Et euh, NumaUp, euh, en permettant de faire euh, notamment des constats d'État, d'attacher des constats d'État à différents niveaux, euh, avec des, des photographies jointes, par exemple, et euh, euh, donc pourrait répondre à, celle, à cela. En fait, on pourrait transformer beaucoup de choses en NumaUp, dans une nouvelle interface, par exemple un nouvel onglet, dans lequel... Ah, d'accord. Bon. Alors, bon, euh, euh, les lots deviendraient des expositions, par exemple, euh, et euh, on pourrait donc suivre les constats d'État. Les workflows seraient les différents documents très importants pour euh, suivre tout le fil du prêt, le convoiement, enfin, toutes ces choses qui font actuellement 65 euh, colonnes sur le tableau Excel pourraient être euh, un peu simplifiées et mises dans le workflow. Euh, donc, en fait, up a déjà beaucoup de, de modules qui pourraient être transformés de cette manière pour euh, offrir un, un outil de régie d'œuvre. Là où il y a une faiblesse en fait à ce, cette idée, c'est que up de base, enfin ça s'appelle up c'est quand même tourné autour de la numérisation. Là, ça serait un peu subvertir le logiciel vers un but qui n'est peut-être pas un, de, un pilier de design de ce logiciel. Mais euh, en soi, par exemple, pour les bibliothèques qui n'auraient pas à utiliser un. Qui n'aurait pas un intérêt dans la régie d'œuvre, ça pourrait être quelque chose de très facilement cachable dans les paramètres pour ne pas faire du, du bruit supplémentaire sur l'interface. Et euh, enfin, dans l'idée, ce logiciel permettrait de. Voilà, déjà en fait, beaucoup de choses qui permettraient d'ajouter en, en, en retransformant un chouïa à l'interface, en changeant le nom de choses, ça permettrait d'offrir un logiciel de régie d'œuvre intéressant. Mais c'est vraiment quelque chose qui est actuellement au stade de, de l'idée, que qu'aujourd'hui je présente un peu aux, aux différentes bibliothèques. Utilisant Numahop, voulant l'utiliser pour voir si ça pourrait, ça pourrait vous, vous dire que c'était intéressant ou ouais, c'est peut-être un peu pas trop le but de Numahop. Bon, <rire> voilà, la discussion commence. Alors nous, à Paris-Saclay, on voit Numahop comme un service. Euh, c'est une brique d'un service. Un ensemble de services qu'on veut offrir à la communauté de l'université. Donc euh, NUMAOP, ce serait, euh, c'est vraiment euh, partir de la numérisation jusqu'à la valorisation euh, euh, de, de ce patrimoine numérisé avec Omeka. Donc en fait, Omeka et NUMAOP, c'est un ensemble de services euh, et c'est vu euh, ensemble. Alors ça, c'est historique. Euh, ça a démarré donc, dans les années 2017-2018, où on avait encore l'Université Paris-Sud, ici, où les collègues avaient mis en place une très belle bibliothèque numérique qui s'appelait Yvette, du nom du petit cours d'eau bucolique que vous avez peut-être vu en venant. Et euh, donc sur cette bibliothèque numérique, il y avait des collections de tests de mathématiques, de droits, euh, des, enfin, des, pardon, et de la chimie, oui, et de la maison de la chimie. Et les collègues avaient travaillé avec un prestataire extérieur pour la mise en place de cette euh, bibliothèque numérique. Et en parallèle euh, à la commu Université Paris-Saclay, euh, on a euh, eu l'idée de mettre en place un, un outil à des, ouvert à, à, à toute la communauté de la future Université Paris-Saclay. Et donc, on a, euh, le choix s'est porté sur Omeka, qui est un logiciel libre et très souple, qui peut être très évolutif avec différents modèles qu'on peut mettre en place au fur et à mesure des, euh, des besoins. Et euh, ensuite, il y a eu la fusion, euh, Université Paris-Sud, les communes pour la création de l'Université Paris-Saclay. Et donc, on est arrivé avec deux outils. Euh, donc, après une réflexion pas si profonde, euh, on en a <rire> voilà, choisi euh, Omeka, et les collègues qui avaient mis en place euh, Yvette étaient tout à fait OK pour, euh, pour que ça se passe comme ça. Et euh, donc euh, voilà, Omeka c'est une brique euh, qui est dans la suite de, de, de NUMAOP et euh, l'objectif, c'est vraiment d'être à disposition euh, de notre communauté euh, avec un accompagnement des projets de valorisation euh, du début à la fin. Euh, euh, donc, c'est voilà, un ensemble de services. Et donc, euh, ce sont deux logiciels, mais qui sont vus euh, comme un ensemble indissociable, euh, un peu comme notre binôme avec Oriane, euh, <rire> puisque nous oeuvrons euh, vraiment de concert sur la réflexion de ces services, euh, dans la, les formations, dans euh, euh, la promotion aussi de ces services et euh, aussi dans la participation de groupes de travail, euh, par exemple sur les archives scientifiques, euh, un, un groupe de travail donc, qui, qui vient de se mettre en place à l'université. Euh, on fait aussi donc, euh, des interventions, euh, comme par exemple euh, à l'Open Science Month, où on a fait un webinaire à deux voix. Enfin, vraiment, euh, à chaque fois, on ne présente jamais le, un logiciel tout seul, mais vraiment, euh, ensemble et euh, ensuite euh, voilà, ça peut être à disposition de services à disposition de laboratoires de bibliothèques de l'université qui veulent valoriser son, le patrimoine l'objectif c'est euh, voilà la numérisation mais aussi la valorisation et du coup un peu plus concrètement dans NUMAOP pour cela, on s'appuie sur la possibilité de créer des projets multi-bibliothèques, comme ça s'appelle dans Numao. Par nous, du coup, c'est pas forcément des bibliothèques, comme vient de le dire Sylvie, ça peut être des labos ou autre. Et ce qui va permettre, du coup, on va pouvoir créer des nouvelles entités, on va dire. Euh, donc, à chaque fois qu'on crée une nouvelle bibliothèque, il faut qu'on fasse appel à notre prestataire Tech Advantage pour la création de la bibliothèque, parce qu'il va y avoir, du coup, un, un espace serveur sur notre serveur qui va être alloué à cette bibliothèque. Et euh, du coup, bah, on va, une fois qu'on va avoir formé euh, nos collègues, donc là, pour l'instant, on en est qu'au tout début, on en est plutôt à la communication, mais euh, quand on aura le cas, on va former les collègues et après, ils auront le choix soit d'être tout à fait indépendants sur leur projet de, de numérisation après qu'on les ait formés, soit avec le projet multi-bibliothèque, on peut mettre une bibliothèque principale et une euh, bibliothèque euh, euh, partenaires ou des intervenants, et ça va nous permettre de faciliter l'accompagnement s'il y a un accompagnement nécessaire, voilà, euh, donc on va vraiment se baser là-dessus. Euh, numaop en plus, c'est un logiciel qui est largement paramétrable, donc on peut configurer plusieurs euh, modèles de workflow, donc vraiment s'adapter aux besoins, euh, parce que voilà, nous on a une petite utilisation euh, en interne en tant que bibliothèque, mais il y aura peut-être des besoins différents qui vont euh, émerger. Euh, on peut faire des mappings euh, spécifiques pour chacune justement des bibliothèques. Donc ça, voilà, on peut configurer vraiment beaucoup de choses euh, à part les profils uni, euh, utilisateurs qui vont être communs pour toutes les bibliothèques. Mais euh, bah, on peut créer des nouveaux profils. Donc voilà, ça, ça n'empêche pas euh, de paramétrer ça aussi. Euh, et bon, la petite difficulté, il faudra bien qu'on fasse attention, c'est justement avec le fonctionnement de, de Numaop dans l'attribution des droits et surtout euh, l'assignation des utilisateurs dans les, euh, dans les groupes de workflow. Il bah, faudra qu'on fasse bien attention dans les projets multibibliothèques parce que ça, ça peut être... Euh un peu source d'erreur mais voilà vraiment nous on s'est dit bah voilà il y a il y a cette possibilité projet multi bibliothèque dans Numaop et du coup ça va nous permettre de proposer ce service d'accompagnement et on a déjà voilà quelques contacts dont je reviendrai après je vous remercie pour vos retours on se rend bien compte que que au départ il était surtout utilisé pour des projets de numérisation euh, puis on a souhaité euh, justement qu'ils puissent avoir des connecteurs vers une bibliothèque numérique. Puis on a souhaité euh, qu'ils puissent en fait archiver nos données. Et là, en, en vous écoutant, on se rend compte que encore il y a d'autres possibles qui vont pouvoir en fait, euh, qui émergent, euh, notamment par exemple ou simplement utiliser une NUMAOP pour un besoin particulier, par exemple simplement l'archivage, ou euh, au contraire développer. Alors pas forcément pour des projets de numérisation, pour d'autres projets, mais euh, gérer, euh, faire des courses d'état sur des œuvres, peut-être euh, euh, gérer les entrées, les sorties des œuvres quand on va les donner pour des expositions ou des choses comme ça. Et là, euh, en vous écoutant, on se rend compte aussi. Euh, du coup, ça, vraiment, ça permet un vrai service, en tout cas aux chercheurs. Je pense que c'est des choses que, qui sont vraiment attendues. Et, euh, et là, Numeu va pouvoir euh, en tout cas apporter cette réponse et simplifier en fait tout, euh, euh, tous ces circuits, tous ces circuits. Automatiser en fait les choses et peut-être aussi monter en, en compétences, euh, une, un partage de compétences entre euh, chercheurs, euh, euh, chercheurs scientifiques et professionnels des bibliothèques et, des, et, et, et de l'informatique. Donc, euh, vraiment, euh, Numaop, on se rend compte en vous écoutant euh, que ça, vraiment, c'est un outil qui, euh, en tout cas, euh, euh, permet vraiment de. de ben d'apporter de, de, beaucoup de biens, en tout cas, dans, dans, dans l'université et dans les outils, justement, libres. On se rend compte de la puissance autiste de, de cet outil. J'ai envie, envie de vous poser une autre question. Est-ce que vous aviez déjà une UMAP auparavant Ou est-ce, justement, ce besoin, euh, cette, cet usage que vous en faites, qui, qui a fait que vous avez souhaité, justement, euh, euh, acquérir, euh, souhaité acquérir, en fait, cet outil Alors, nous, on se posait la question avant. Euh, avant euh, le projet de l'utiliser pour l'archivage numérique, l'archivage pérenne au CINES. Euh, mais c'est cette fonctionnalité qui nous a fait sauter le pas, et en particulier euh, financièrement. Euh, C'est-à-dire que bon, c'était un coût, évidemment. Euh, on n'avait pas tellement de numérisation euh, en, en quantité, ce n'est pas, pas démesuré. Euh, donc, ça pouvait sembler euh, trop, trop pour notre notre euh, circuit. Euh, mais quand s'est euh, ouverte la fonction d'archivage, enfin, quand on a vu et compris la fonction d'archivage pérenne associée à l'outil, euh, on s'est dit oui, on va gagner sur les deux tableaux. On va faire coup double euh, parce que non seulement, effectivement, on va pouvoir euh, euh, améliorer un peu notre circuit de vérification des numérisations mais aussi euh, ce qui nous ce qui était un peu une épine dans notre pied euh, l'archivage pérenne il va il va se simplifier très nettement donc euh, euh, voilà ça a été euh, disons le voilà, cette fonction qui nous a fait qui nous a fait basculer et euh, de fait euh, concrètement, c'est elle qui a, qui a été le premier usage pour nous de, de numéros. Donc, euh, voilà, dans le temps, c'est euh, l'archivage pérenne et ensuite euh, les trains de numérisation qui sont entrés ensuite dans le, dans le circuit. Euh, je peux... oui. Alors, clairement, on a pris NumOp pour la numérisation à l'origine. Enfin, ceux qui ont pris les décisions ne sont plus vraiment à la bibliothèque aujourd'hui. Mais voilà, c'est vraiment le but, c'est de pouvoir gérer un des trains de numérisation assez importants à l'année. Et, et euh, cette idée donc, de régie d'œuvre euh, est, est intervenue plutôt dans des discussions entre chefs adjoints, chefs de service sur un besoin de régie d'œuvre. C'est totalement ma faute. Je sais, voilà, non, c'est bon. C'est ma faute. Bon. Pas trop près, trop loin. Bon. Mais euh, oui. Okay. Euh, Erreur humaine. Euh, donc, oui, c'est un besoin de régie Le fait qu'il n'y ait aucun logiciel autre qui nous paraisse bien adapté à nos besoins et que NumaUp, euh, ça, ça a l'air en fait d'être le meilleur logiciel avec touche pour, euh, pour euh, marcher. Je vais transmettre ce micro. <rire> Ouais, bah en fait, nous, c'est un peu les deux, parce que bah, égoïstement, on s'est dit que ça allait bien nous faciliter la vie, même si on n'a pas énormément de projets de numérisation. Bah, quand on en aura, ce sera quand même bien plus simple. Et euh, on avait quand même la volonté, bah, depuis le début, de, de proposer ces briques de services dont a, dont a parlé Sylvie. Et euh, bah, le lancement du projet a été une opportunité pour euh, lancer vraiment ce service-là, puisqu'on a associé à un laboratoire qui, dont l'on les, les, enfin, ils se situent dans le même bâtiment que la bibliothèque, c'est le GHDSO, le groupe d'histoire et diffusion des sciences d'Orsay, et on leur a proposé en fait, de faire partie du comité de pilotage euh, NumaOp. Et du coup, bah, ils ont découvert l'outil à, à ce moment-là et euh, bah, ça a lancé un projet avec ce laboratoire-là. Donc, euh, ils ont un sujet de, de recherche sur l'Institut des provinces dont les, les annuaires et les comptes rendus ont été numérisés euh, il y a longtemps euh, par la BNF, alors sûrement euh, micro enfin il n'y a pas d'OCR ou pas d'OCR exploitable, et du coup, ben, on s'est rendu compte que nous, on allait récupérer euh, les fichiers numérisés, les passer dans numaop pour euh, générer l'OCR, parce qu'ils avaient des besoins euh, pour exploiter ces documents afin d'alimenter des bases de données et ils ne voulaient pas avoir à renseigner toutes les informations de façon systématique manuellement et ils cherchaient aussi des outils collaboratifs pour pouvoir voilà, être plusieurs historiens à travailler dessus et puis ben voilà ça permet aussi l'accompagnement et Omeka aussi répond à ce, ce mode collaboratif. Donc voilà, en fait, c'est le lancement du projet qui a lancé, euh, qui a concrétisé un petit peu euh, le service. Et euh, là, on a de plus en plus euh, oui, de contacts avec des chercheurs dans le cadre de projets de recherche ou avec des labos euh, sur ces questions-là. Donc euh, voilà, c'est un petit peu les deux. Alors, peut-être une dernière question avant de passer euh, la parole aux questions. Euh, Voyez-vous d'autres pistes d'amélioration c'est déjà bien. Euh, ben pour nous, le, au fond, l'amélioration, c'est un peu l'amélioration continue. Euh, si ma collègue responsable de la qualité était là, elle serait très contente. Euh, parce que euh, l'environnement, voilà, les, euh, les, euh, les briques autour euh, vont évoluer. Par exemple, au CINES, euh, il va y avoir un passage euh, à SEDA. Donc, euh, ces évolutions, ces transitions, euh, si elles sont prises en charge par l'outil, pour nous, c'est vraiment euh, le rêve, quoi. Euh, parce que euh, si on devait le faire à notre niveau et chacun de son côté, euh, forcément, on y perdrait du temps, de l'énergie, on, on ferait sans doute des erreurs aussi. Et là, euh, le, le, le passage se fait beaucoup plus en douceur, a priori. L'exemple que j'ai donné, mais d'autres euh, versions d'Omeka, par exemple, où, euh, le connecteur a priori peut évoluer, il peut évoluer pour tous en même temps. Donc, euh, c'est vraiment ce, cette, euh, cet outil commun qui va pouvoir évoluer en fonction des environnements changeants, euh, qui, qui est vraiment euh, essentiel pour nous. Donc euh, voilà, c'est une amélioration, mais c'est la, la suite de, de ce qu'il est déjà, en fait. Comme on n'a pas encore beaucoup utilisé map. Euh... On n'a euh, pas forcément rencontré donc, le mort par rapport à notre usage, qui arrivera peut-être dans les prochains mois. On sait qu'on a déjà le connecteur Lim Galerie pour notre bibliothèque numérique. On a donc, le, le connecteur CINES pour de, un futur archivage pérenne potentiellement. Donc, euh, de ce côté-là, en futures améliorations, il n'y a pas de demande particulière, surtout autour de la documentation, où évidemment, la... c'était un peu compliqué euh, sur… Surtout un peu en autodidacte dans le service avec celui qui a installé Numeb qui n'est plus là, de, de peut-être se former, de, de s'auto former. Donc c'est là où le projet notamment de site web euh, est vraiment euh, d'une aide précieuse et sera sera vraiment bien pour les futurs collègues de toutes nos bibliothèques qui euh, arriveront un jour et devront apprendre à utiliser Numeb. Donc euh, déjà oui en effet dans cette l'amélioration est en cours, ça serait vraiment dans dans, cette, dans ces outils d'auto-formation, de tutoriel, pour utiliser un logiciel, ce logiciel. Pareil, on manque un petit peu de recul, euh, du coup. Enfin, ouais, une map, et ça paraît vraiment comme euh, un outil qui facilite la vie, donc pour l'instant, on est très content. Après, euh, voilà, on sait plus... Euh de l'ordre de l'imagination. Euh, on ne sait pas du tout si c'est possible ou pas, mais on, on aimerait voir à terme si, euh, bah, pour utiliser NumaHub, comme on disait, vraiment en, comme un pont euh, vers OmekaS pour l'alignement euh, des données de recherche, pour l'iconographie, et euh, voir s'il est possible d'envisager euh, des fonctionnalités en lien avec l'HTR, par exemple, hein, vraiment en lien avec euh, notre service, euh, service à la recherche, mais c'est plutôt, oui, l'ordre du, du rêve pour l'instant rien de très concret. Je remercie pour vos retours. Je propose qu'on passe peut-être euh, aux questions en salle ou euh, distanciel. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Dans le cadre de l'archivage au CINES, l'échange de mails qui suit le versement d'une archive est illégalement géré dans Noumahop je crois que les, la question était destinée. <rire> euh, non, en fait, euh, c'est le, le CINES qui envoie le, le mail correspondant, mais bon, ce n'est pas gênant, enfin, en soi, euh, ça servait au même euh, par rapport au, au, au fonctionnement attendu, disons il euh, n'y a, a pas de difficulté à ça. J'espère avoir répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne non Et dans la, dans la salle euh... Est-ce que vous auriez des questions euh, à poser Oui, Pauline. C'était juste pour répondre à Pierre-Marie, hein, euh, sur la question d'usage de NumaOp détourné, j'ai des collègues de la réserve qui suivent euh, la présentation en ligne et qui sont tout à fait intéressés par cet usage détourné et, et on voit bien l'utilité. Donc, tu nous as donné une bonne idée aujourd'hui à nous aussi. <rire> Euh, ça serait effectivement pareil pour la Bulac. On en parlera sans doute avec le pôle conservation et patrimoine puisque c'est une, plutôt une bonne idée, même si on a un prêt d'oeuvre qui est bien moins important que l'INHA, mais qui est quand même régulier tout au long de l'année. Euh, et du coup, ma question qui est peut-être du coup encore théorique de votre côté, c'est est-ce que vous avez l'intention finalement d'avoir presque deux instances NUMAOP ou d'utiliser effectivement plutôt l'idée des projets à l'intérieur d'une même instance euh, alors vous plan du coup euh, les deux fonctions que vous voulez donner à Numahop la numérisation et le workflow qui va avec et puis d'un autre côté une instance qui pour le coup serait peut-être justement plus adaptée puisque euh, vous parliez du vocabulaire notamment etc euh, des fonctionnalités oui, ça c'est une question. Euh, où on ne peut pas peut-être faire de réponse tout de suite tant que le des charges, je pas mieux réfléchir. Pour l'instant, j'imaginais plutôt euh, un ou deux nouveaux onglets dans l'interface sur la même instance, qui serait peut-être bien séparé, par exemple en bas de la, de la barre latérale plutôt qu'en haut, une couleur peut-être, histoire de bien montrer que c'est quelque chose de différent, même s'il y est. Euh, comme on est sur notre propre serveur, ça ne nous gênerait pas euh, d'utiliser la même instance en fait, d'utiliser le même espace. Euh, on va se rendre compte, là, avec le prochain marché, si cet espace est largement suffisant pour euh, notre numérisation courante et peut donc accueillir aussi euh, les photos euh, qui vont avec les constats d'État des quelques 100 documents euh, prêtés par an. Mais euh, pour l'instant, on envisagerait ça dans une seule instance. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant euh, dans d'autres, qui soient plus simples, euh, euh, comment dire, qui permettent de ne pas encombrer l'instance de numérisation et d'avoir quelque chose de plus simple à utiliser, par exemple par les chargés de collection de patrimoine qui n'ont peut-être pas envie d'avoir tout l'environnement numérisation à côté. Numérisation à côté. Voilà. Mais C'est vraiment des, une réflexion d'effet intéressante qui sera à mener euh, si on, on continue avec cette idée et euh, si euh, enfin, on dialogue du coup, avec les différents intéressés, donc particulièrement le service patrimoine, le service de la conservation aussi. Euh, voilà mais euh, bon pour l'instant ça serait sur le même serveur et sur même, la même interface euh, dans l'idée mais ça, ça peut vraiment évoluer on est vraiment au stade de prototype d'idées. donc euh... et d'ailleurs on peut vraiment faire des échanges du coup avec la BSG, avec la Bulac, si vous avez vos propres idées vous voyez les choses euh... voilà ça peut être un nouveau cycle de discussion je sais pas, par profil d'utilisateur peut-être je sais pas si qui ferait, qui aurait des vues différentes bah, du coup s'il si, y avait cet ajout il y aurait plein de nouvelles choses à paramétrer sur les différents profils et il pourrait y avoir des profils vraiment typés chargés de collection en train de s'occuper de documents dans la régie d'oeuvre chargés de, de, de, ma, enfin, de conservation euh, qui s'occupe des constats d'état que ce soit pour la numérisation ou, et pour les envois en prêt enfin. oui, euh, mais bon les profils sont vraiment très personnalisables finalement donc on pourrait créer ça de manière vraiment adaptée à nos besoins c'est aussi un des intérêts de NumaHub, c'est qu'il y a aussi cette brique-là, pas que celle, celle qu'on s'adétale, mais les différents profils et la visibilité que l'on peut donner à beaucoup de gens au-delà de, des services de numérisation. On se rend bien compte, justement, Hub, euh, vraiment permet beaucoup de choses et donne en fait des, des possibilités de paramétrage qui sont très importantes. Euh, donc en tout cas, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle Ce n'est pas tellement une question, mais justement, ça, tout, tout, toute cette table ronde me fait penser que là, on, est justement, on va vers un, encore un autre niveau de la communauté. Donc on est parti effectivement d'aspects plutôt techniques. L'idée d'intégrer justement les nouveaux utilisateurs, c'était aussi d'abord de répondre à leurs premiers besoins, qui étaient bon, voilà, « comment est-ce que je fais Oulala, là là, ça ne marche pas, aidez-moi » Euh, et du coup là effectivement euh, l'idée de communauté c'est aussi justement d'aller un peu plus loin et de réfléchir ensemble donc euh, au côté stratégique et éventuellement politique euh, que peut euh, revêtir euh, une communauté autour d'un outil euh, qui rassemble des établissements très différents, qui ont des besoins très communs et des besoins aussi très différents et pour, lequel, euh, pour lesquels on a besoin effectivement d'une souplesse euh, et d'une évolution c'est l'amélioration continue dont parlait François-Xavier tout à l'heure euh, euh, ça m'a beaucoup fait effectivement euh, écho euh, ce, passe, euh, ce qui se passe actuellement en termes de services proposés à la communauté euh, à Saclay, puisqu'on a tenté euh, à, Bulac, à la BULAC de faire une expérience. Avec, sur un projet avec des, euh, des, des chercheurs euh, justement pour euh, collaborer à l'amélioration notamment de, leur, de leurs données de recherche et notamment de la description de leur corpus euh, qui amène à une valorisation effectivement de leur corpus in fine dans notre bibliothèque OmekaS euh, bientôt en ligne. Euh, mais également, et une autre idée qui m'est venue en termes d'évolution, de, de, de, potentiellement de pouvoir valoriser en fait toutes ces, tous ces corpus et ces données dans des euh, réservoirs ouverts, euh, pourquoi pas sur euh, euh, datagouv.fr par exemple, euh, voilà, ou tous, tous ces réservoirs qui, qui arrivent bien sûr et qui seraient effectivement une évolution à imaginer ensemble en fait, puisque ça, c'est potentiellement un besoin qui euh, recouvre euh, l'ensemble de nos établissements. Euh, voilà et donc effectivement là-dessus j'ai envie de dire c'est quasiment la prémisse de nouveaux ateliers mais cette fois non plus cette fois non plus technique uniquement ceux-là peuvent éventuellement continuer mais du coup c'est effectivement une réflexion et un accord qu'on doit trouver tous ensemble mais du coup effectivement de nouveaux ateliers peut-être ou en tout cas de nouveaux moments ensemble euh, à régulariser euh, enfin, à rendre régulier pardon, dans le temps euh, sur justement euh, comment, euh, comment on fait euh, comment on orchestre cette amélioration de l'outil et, euh, et son adaptation permanente à, à des besoins qui existent, de euh, nouveaux besoins qui existent déjà et qui sont déjà mis en œuvre, notamment par les, les trois exemples d'établissements qu'on a eu mais également de besoins qui viendront un jour dont on n'a pas fait forcément idées au-delà de, de ce qu'on a pu se dire, et euh, qui seront effectivement nécessairement à, à, à réfléchir ensemble pour pouvoir se, se coordonner, et bien sûr, dans cette coordination, dans cette communauté, j'ai également percé. Évidemment. Merci pour votre intervention. Je sens, je trouve qu'effectivement, comme vous, vous le dites, euh, je pense que ce n'est que le début hein, et que nous devons mettre en place d'autres ateliers puisque, en fait, on se rend compte qu'il y a des besoins et que NUMAP peut parfois, en tout cas là, dans certains cas, en tout cas répondre à ces besoins. Donc, euh, en tout cas, je vous remercie pour votre intervention. Euh, je pense qu'il n'y a plus de questions et je vais euh, redonner la, le micro à, à Sarah.